un mot de Comme un enfant je me sens bercé Non Tout se passe entre nous deux ne peut comprendre qu'il qui se passe entre toi et moi Oh tout cet qu'un moment me fait perdre la tête Oh qui pouvait, qui pouvait, qui pouvait, pouvait me relever d'où j'étais Tout entier tu t'es donné pour me oh, oh, sauver oh,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 Dans un de mood comme un enfant je me sens bercé. non Tout se passe entre nous deux. Ne peux comprendre qui se passe entre toi et moi. Oh tout cet amour moi me fait perdre la tête. Oh qui pouvait, qui pouvait, qui pouvait, pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier tu t'es donné pour me sauver.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 Dans un mood comme un enfant je me sens bercé Non Tout se passe entre nous deux Ne l'peux peux comprendre qu'il se passe entre toi et moi Oh doux ces moi me fait perdre la tête Oh qui pouvait Qui pouvait Qui pouvait me relever d'où j'étais Tout entier tu t'es donné pour me sauver Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré Tu n'as pas cadé à mes défauts, no. tu m'as aimé le premier Malgré que je t tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, Ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh ouais.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 Un mot de Comme un enfant je me sens bercé Non tous croix entre nous